Je dis, ce n'est pas Jésus. Et celui-là non plus, c'est de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ceci a contaminé la religion. Ils l'ont mis dans vos Bibles. Vous l'avez sur les murs de vos maisons. Dieu n'a pas dit de regarder un poster. Le mensonge qui a été mis dans votre esprit doit être détruit.